Salut les amis astros, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer d'imager Vénus. Je vous présente le setup. Alors déjà, l'ordinateur avec un tout nouveau logiciel qui m'a été euh, généreusement offert par un abonné donc euh, c'est un petit logiciel euh, très sympathique donc je vais le tester aujourd'hui euh, alors bien sûr le setup vous le connaissez hein, c'est euh, la lunette euh, donc c'est une 70 mm de diamètre 900 de focale donc c'est une bresseur Astro Junior avec une monture donc c'est une monture type euh, plateau équatorial, voilà, vous connaissez l'engin maintenant, hein avec, euh, donc, dans la ligne de tir, voilà, on a Vénus. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau euh, de l'imagerie Bah écoutez, c'est pas mal, pas mal du tout. Hein Hop, bah. Voilà, voilà ce que ça donne. Effectivement, moi je suis, je suis plutôt très très très très content de ce petit logiciel. Voilà, donc euh, là je vais euh, enregistrer euh, et ensuite je vais mettre la barre Barlot barre l x2. Sortir que vous connaissez, hein, la vidéo elle est là, euh, dans le champ, voilà. Donc ma technique, elle est simple hein, pour euh, pour, pour euh, imaginer Vénus ou imaginer n'importe quelle planète, que ce soit euh, Vénus, euh, Saturne, Jupiter, Mars, etc. C'est que voilà, je place, vous allez comprendre, je place Vénus à l'extrémité et je la laisse défiler hein, jusqu'à l'autre bord. Et puis ensuite je j'utiliserai PIP pour stacker mes images. Euh, je ferai un, un gros plan hein, donc autour de, de cette zone. Voilà. Bon allez, assez parlé. Hop là. On remet bien notre belle à sa place. Voilà. Et je lance la lecture. Capture et l'image affichée, début de la capture, début de l'enregistrement, F9, en MP4, euh, ouais, en AVI. Théoriquement, je suis en train de filmer. C est... C est... Et je suis en train d'imager. Il est beau cet arbre, hein. ouais, je l'aime bien. C'est l'arbre d'âme des voisins. Il est magnifique. Bon il me gêne un peu mais Donc là c'est la pause La pause Poésie Vénus Comme dit Bachon grâce sa chanson Pomme d'or, pêche de diamant enfin, Si vous ne connaissez pas cette chanson Je vous mets euh... Je vous mets le lien là pour y... l'écouter ben ça, ça image bien hein, tranquille pour pouvoir faire de euh, un joli euh, stacking ensuite euh... bon on se, voit, on se voit tout à l'heure hein. je vais couper la caméra bon bah ben les amis astro voilà euh, Boris et moi et ben on vient de rentrer et ben on est très très très très content de euh, ce qu'on a fait avec euh, le nouveau euh, logiciel euh, Microcam Lab 2 euh, de chez Bresser avec euh, la, la, la caméra euh, micro euh, Full HD. Voilà, on a imagé euh, Vénus et Vénus, euh, magnifique Vénus. Bon, voilà. ben, je vous laisse avec les, les images que, que j'ai faites et puis euh, je vais euh, ensuite tirer une belle photo, une belle image de Vénus avec euh, PIPP. Et Régistax. Voilà. et ciao. Et eh bien, salut les amis. Euh, ben, on va traiter des images que l'on a prises de Vénus euh, le 15 04 2020 à euh, 22 h hein 22 h temps universel. Euh, non, temps local, excusez-moi. 22h temps local alors bah écoute, on va ouvrir PIPP alors PIPP il est ici voilà. PIPP vous pouvez le trouver en libre téléchargement sur internet voilà PIPP on va l'ouvrir en grand alors, on va aller chercher tout de suite notre, notre fichier source Source file, donc c'est le premier onglet. On va dans file add source file et puis on va aller chercher documents micro cam -lab 2. Et voilà, j'ai mes deux fichiers. Donc le premier c'est celui sans la barre et celui-ci c'est avec la barre Donc On va commencer peut-être par celui-là. Donc sans la barre l Voici notre fichier, fichier AVI de 4758 frames. Ah ah Alors, pris à 15 fps. Voilà. Tu, Alors, voilà, on a notre vignette. Voilà, On va l'agrandir pour y voir un petit peu plus clair. Alors, en bas, donc là, on va réduire. Oh bah ben ici on va lui dire que c'est une planète. Ouais, une planète. Voilà notre planète. Hum, hum, hum, ben voilà, c'est tout. Ensuite, hop, une fois qu'on lui a dit que c'était une planète, on va aller dans les input options. Euh, bon, il n'y a, a rien à Moi je laisse comme ça. Quand je ne sais pas, je laisse par défaut. Processing. Processing, option, donc euh, on va centrer, non, voilà, on ne va pas centrer, ah, forcément il y a un train qui passe au moment où je vous parle, voilà, comme d'habitude, donc objet planétaire, voilà, qualité, il n'y a rien à cocher, animation sous, fou, Output en AVI de Processing, Start. Bon voilà, finalement il n'y avait pas grand chose à faire, il y a juste à ajouter avec file le fichier, à mettre en bas accès Planetary, Source, voilà, et puis on laisse, on laisse le logiciel se débrouiller tout seul, théoriquement il va me repérer la planète, et tout ce qui ressemble pas à une planète, ben... Bah, ça va pas être centré. Mais je vous fais une petite musique, euh, si vous voulez. Alors Vénus, euh, bah Vénus, quand même euh, magnifique planète. Hein, euh, Ce qu'ils l'ont aperçu euh, elle brille mille feux. Franchement, c'est incroyable comment elle brille, elle brille, elle brille, elle brille très, très, très, très, très fort. Hein, euh, dans la nuit, elle euh, est passée dans les Pléiades il y a quelques semaines. Mais je crois même que c'était la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. J'ai fait un petit astro -dessin, euh, en ce qui concerne euh, la traversée euh, des Pléiades, et je vais, je vais vous le mettre en attendant. Hein, vous voyez là, euh, magnifique, les Pléiades avec euh, Vénus. Donc, je l'ai fait un astrodessin alors. Ah, je sais pas si s'il faut faire ou pas faire mais bon, moi j'aime bien c'est que j'ai j'ai refait les, les aigrettes hein, de diffraction lumineuse parce que j'ai euh, fait ce dessin en utilisant euh, le newton 114 mm de diamètre d'ouverture et puis bon là du coup il bah, y a des, des aigrettes hein. alors je les ai dessinées voilà je trouve que ça fait euh, ça fait chouette hein voilà. bon allez je vais on est à 64 65% je vais abréger vos souffrances hein. je vais couper et on se revoit tout de suite voilà je vous reprends on est à 100% super voilà alors on va regarder un peu les stats oh, ben, ouvre le truc voilà. on va mettre ça de côté en attendant alors, les statistiques, c'est quoi Donc, euh, tu que euh, 4758 frames. Donc, il a fait le processing, process sur les 4758 frames. Ok, ta, ta ta Il en a, alors, frame discarded with no planet detected. Donc, euh, les frames qui ont été écartées parce qu'il n'y a pas de planète, il y en a eu 442. Euh, 842, euh, je ne sais même plus. Euh, pas 442, 842 842 frames ont été écartés. Bam Allez hop Frame discarded with partiel planète détectée. Il y en a eu deux. Frame discarded with planet diameter below minimum. Donc, euh, les frames qui ont été qui ont été écartés parce que le diamètre minimum de la planète n'a pas été respecté. Et oui, il y en a eu 303. Alors, pourquoi est-ce que le diamètre de la planète n'a pas été respecté Tout simplement parce que euh, la diffraction euh, de l'atmosphère fait que la, euh, la lumière euh, émise, enfin reçue par le capteur de la planète euh, fait qu'on a parfois l'impression que la planète s'allonge, s'écrase, s'allonge, s'écrase sans arrêt, hein, ça fait un petit peu euh, le yo-yo. Donc on a un diamètre minimum euh, pour lequel euh, on considère que la diffraction la, de, de la la turbulence atmosphérique est beaucoup trop forte, la planète est beaucoup trop écrasée. Voilà, donc on a eu 303 décartés. Au total, on a gardé 3611 frames. C'est pas mal ça, sur les 4700, il y en a à peu près 1100 qui ont été dégommés. Voilà, alors, on va regarder ça tout de suite. Ouh, ça a l'air d'être pas mal. Hein. On a... Donc j'ai un fichier de 2 gigas. Et qui fait 3 minutes 57. Allez, on va regarder. On va l'ouvrir. Oui, bon. Hop là. Le euh, bas. Pas mal ça. On voit quand même qu'il y a une, une aberration chromatique à l'extérieur et une aberration chromatique à l'intérieur. On a le bleu et le vert à l'intérieur. On a le, le jaune et orange extérieur alors plus sur le, le haut visiblement vers le bas il y en a beaucoup moins vous voyez ça, ça tremblote hein, ça ça fluctue tout ça c'est les ce sont les turbulences atmosphériques voilà alors si on avance hein, on a toujours voilà donc c'est quand même pas mal comme méthode hein, euh, PIPP moi ouais, ça m'a sauvé la vie hein, euh, pour faire euh, du planétaire euh, on n'a pas besoin d'un suivi motorisé très précis, il suffit de laisser défiler, hein, vous avez vu hein, la méthode, c'est laisse défiler la planète euh, sur euh, son écran, hein, on, on part d'ici, on la laisse défiler, elle arrive ici, quand elle arrive ici, un petit coup de flexible et hop, on passe ici, hop, et comme ça on fait plusieurs passes, voilà, on peut euh, s'amuser s'amuser. et PIPP va nettoyer euh, les frames avec les, les planètes qui ont bougé comme ça. Tu sais, quand je mets un coup de flexible, j'ai les planètes qui font du yo-yo. Ça, ces planètes-là, ces, ces frames-là, hop, ils sont discarded, hein, comme dit. Et puis il me recentre la planète bien, bien bien, bien au centre. Voilà. Il hein, n'y a pas mieux. Hein, voilà. Bon. Allez, on a fini avec euh, celui-ci. On va faire euh, le deuxième fichier. Add source, on va prendre euh, celui-là. On va aller dans le source file. Et le premier on va on va l'enlever. Hein. Voilà, donc on a un fichier de 2675 frames à 12 fps. Hein, voilà. Toujours planétari. Voilà. On va directement dans du processing puisqu'on ne change rien. Et on fait start. Voilà. Et je vous refais la musique. Tévilip, Ces jours, je vous ferai un petit coup de guitare. Je prendrai ma guitare. je ne l'ai pas allé là-haut. J'ai la flemme de monter la chercher je vous ferai un petit je sais pas un petit bœuf euh, un petit guitare euh, avec euh, je sais pas moi Hugo Frey, Santiano euh, c'est un, c'est 3, c'est alors, allez 44% on se voit à la fin, je vous retrouve tout à l'heure allez et voilà c'est fini alors voyons voir, donc là il va m'ouvrir mon fichier normalement voilà hop, on va le mettre de côté en attendant alors, qu qu'est-ce qu qui s'est passé Alors, sur mes 2600. Oula oh Qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce qu'il m'a fait Hein ah bon, J'espère que je vais avoir un beau fichier. Ça m'a l'air mal parti, cette histoire. Sur les 2675 frames. Alors, il m'a discardé 292 frames où il n'y avait pas de planète. Il m'a fait 39 frames d'écart écarté parce qu'il y avait des plaies à moitié détectées. Et donc il me reste 2344 frames. Ouais. Bon. On va le regarder. Et je crains le pire. Hein. Vu la, la tronche du truc là. Waouh. Qu'est-ce qu'il m'a fait Oh, bah bon, non, ça va. Mais alors par contre, la diffraction lumineuse. Ah non, et non. Ouais. Vous voyez ça? Il l'a pas détecté. Ça, c'est des choses qu'il faut pas euh... faut pas garder. Hein. Ouais, en plus, ma mise au point, elle est cramée. Hein. Elle n'est pas bonne. Hein. Là, ici. Ah, bah oui, ici, je suis passé en noir et blanc. Là, j'étais en couleur. Et puis, je suis passé en noir et blanc. Elle n'est pas top, top, top, ma petite Vénus. Bon, là, écoutez, hein, on va s'en contenter. Hop là. Alors je ferme. Euh, je ferme pipp. Et, puis, et on va prendre Registax. Qui se trouve ici. Registax 6. Donc ça aussi c'est un logiciel en libre téléchargement sur internet. Je laisse chercher Registax 6. Voilà. Et le tour est titi -titi -titi. On va faire select, select. On va chercher notre fichier. Notre fichier, il est dans ce PC. Il est dans documents. Il est dans micro 2 Et donc, on a nos fichiers PayPP. On va commencer par le premier. Voilà. Ouvrir. Sans doute le fichier le plus, le plus le plus joli je pense que je vais garder celui-là alors euh, donc j'ai bien 3611 frames on est sur la première frames à hein, 1 sur 3611 euh, ici j'ai un petit curseur je peux le, le bouger et vous voyez je peux changer ce, cette image qui, qui bouge hein. Voilà, ça, ça tremblote Donc c'est à moi d'en trouver une. Celle-ci, elle est, elle, est, elle est moche. Celle-ci, elle est moche. Celle-ci, elle est moche, encore plus moche. Donc ici on trouver une qui, qui tombe pas mal. Ou c'est pas trop... Oh, y a une qui pas mal. On va garder celle-là. Hein. Celle-ci, elle me semble pas mal. Allez, on va garder celle-ci. Euh, alors, ici, euh, minimum distance between les points. tic tic Alors, best frames, les 500 meilleurs frames sur les 3611. On va peut-être baisser. On va garder que les les 100, les 100 meilleurs. Alors on n'a on on a pas besoin de, de stacker énormément. Hein. Euh, Vénus, c'est une planète qui est quand même vachement lumineuse. Donc on n'a pas besoin de garder beaucoup beaucoup d'images. Par contre, on va garder les meilleurs quand même. Allez, les 50. Les 50 meilleures images. Boum, voilà, Les 50 meilleures images. Sur les 3611, donc les 50 meilleures images qui ressemblent à celle-ci. On appuie sur 7 alignement Point. Voilà, on va essayer de rajouter les points d'alignement. Alors, allez hop. on clique sur aligner donc là euh, ben, ça mouline ici là on est à 2% 4% 6% ouais ça monte tout doucement donc là il y a vraiment vraiment vraiment euh... j'ai le, hein. le temps de vous dire pas tas de conneries mais bon, on va éviter. On va éviter, je vous reprends tout de suite euh, dès qu'on arrive à 100%. Allez, salut. Allez, les amis, on est arrivé à 100%. Ouais, super. Et euh, ben, voilà, on est arrivé à 100%. Maintenant, on va cliquer sur limite. Hein, hop. Limite. Donc là, il recalcule euh, les 50 frames il me recalcule les, les points euh, à décaler. Pour tout aligner, voilà, et on lui dit de stacker. Je clique sur stack. Voilà, une fois que c'est stacké, voilà. Regardez, moi j'ai ma belle petite Vénus, ouais, elle, est, elle est pas mal, hein. elle est belle. Hein, je l'aime bien. Par contre, je vais peut-être travailler sur l'alignement RGB pour euh, le rouge. Ouais, ça, si je décale le rouge. Décaler dans l'autre sens. Je vais essayer de, de le mettre au milieu. Le bleu. donc je fais save image et donc vénus vénus le 15 04 2020 ah. 22 heures voilà On va l'enregistrer en, en Voilà. Bon, allez. Tuc tuc tuc, ça c'est fait. Euh, maintenant, on va faire Select et on va choisir notre deuxième image. Ouvrir. Ouh, c'est pas beau. Voilà, allez Du horror Et on va faire Save Image. On va aller chercher nos images. Je ne sais pas où elles sont ce soir. Elles sont ici de petites images. Voilà. La première, Vénus, à 22h. J'ai dit Vénus à 22h. Ouais, non mais il faut le temps que. Là, ça s'affiche. Franchement, j'ai un ordinateur, on dirait un bourrin. Bon après le, le, le viewer, il est pas terrible. Hein. Bon c'est une image couleur, un petit peu bizarre. Je sais pas trop. Très... Et puis Hop. alors je suis passé de ça à ça. ça c'est extraordinaire. Oh, pas mal, hein. Libère. Ouais je vais la publier sur euh, face Facebook. Voilà.